« Faut-il ou ne faut-il pas coucher le premier soir ?» C'est une conversation que j'ai eue récemment dans un des appels de groupe de coaching pour ma formation en ligne. Toutes les deux semaines, on a un appel de groupe et on peut échanger, parler. Et là, une des femmes parlait d'une nouvelle relation dans laquelle elle venait d'entrer. Et ils avaient couché ensemble le premier soir et elle me disait « Oulala, peut-être que j'ai fait une erreur, peut-être que j'aurais pas dû coucher avec lui le premier soir parce que, en fait, maintenant, il la rappelle plus, il est un peu distant. » Et du coup, elle se dit « J'aurais pas dû coucher avec lui le premier soir. » Et on a eu une discussion tellement passionnée, tellement intense avec tous les membres du groupe que, euh, que j'ai eu envie de faire cette vidéo. Pour vous partager un peu pourquoi cette discussion était si intense la première chose que je lui ai dit c'est attends non non non non si cet homme ne te rappelle pas après euh, votre premier rendez-vous où vous avez fait l'amour ensemble c'est pas parce que t'as couché trop tôt que si que ça c'est parce qu'il n'est pas intéressé c'est parce que euh, c'est pas une relation amoureuse qu'il cherche c'est parce qu'il euh, vit quelque chose en ce moment dans sa vie mais s'il était intéressé, s'il avait vraiment envie d'une relation avec toi, il rappellerait C'est pas une question de « Ah bah ça y est, j'ai donné le truc, du coup il est plus intéressé. Bah » Justement, du coup, si c'est le cas, ça veut dire qu'il était intéressé par le sexe et non pas par toi. Donc déjà, ça fait un premier tri d'une certaine manière. Et puis en plus, on ne sait jamais ce qui se passe euh, pour les gens. Je... Bon, C'est probablement plutôt une expérience rare, mais moi j'ai eu une expérience où justement j'ai eu un premier rendez-vous il y a quelques années avec un homme. On a fait l'amour ce soir-là et plus aucune nouvelle de lui après pendant trois mois. Disparu Je me suis, putain, je me suis fait ghoster, dur. J'en ai pris un petit coup sur mon ego quand même, faut que j'avoue. Et en fait, trois mois plus tard, il m'a envoyé un message en me disant qu'il était vraiment désolé que le lendemain, après notre soirée ensemble, son père est décédé d'une crise cardiaque. Et qu'il euh, a été anéanti anéantique sa vie et qu'il a perdu pied avec la réalité d'une certaine manière. Et qu'il n'avait pas été capable de rester en contact avec moi. Donc c'est sûr que... Euh, dans toutes les situations où quelqu'un ne nous rappelle pas le lendemain, c'est pas forcément ça qui se passe. Mais je vous dis ça pour donner une perspective. En fait, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête des gens. Pourquoi est-ce que quelqu'un ne rappelle pas Et... Et voilà, si après avoir fait l'amour, il ne rappelle pas, c'est juste que c'est pas ça qu'il cherche. Et donc, continuons notre chemin, faisons autre chose. Et surtout, cette idée de coucher le premier soir ou coucher trop tôt de manière générale, ça met la sexualité sur le plan d'un objet de négociation. Ou du coup, je, en tant que femme, on retient euh, ce bien d'une certaine manière, ce truc qu'on a à donner, cette monnaie d'échange, jusqu'à ce que l'autre ait prouvé qu'il ou elle le mérite. Et du coup, on va lui donner, mais déjà, ça s'appelle du jeu de pouvoir. C'est de la manipulation. Et puis c'est mettre la sexualité dans un jeu de pouvoir qui n'a juste pas lieu d'être, qui ne fait pas de bien au cœur, qui ne peut pas permettre de construire une relation épanouissante. Et en plus, ça nous met dans une position en tant que femme qui continue certains messages sociaux où on a besoin de mettre notre sexualité en retrait. De ne pas dire à fait fait si, je suis une femme qui a du désir sexuel, qui a envie de faire l'amour. Et du coup, on rentre vraiment dans cette dynamique de je dois me mettre en retrait et on se coupe nous-mêmes d'accès à notre propre puissance, à notre propre ouais, solidité intérieure, à notre propre désir en fait, en disant que c'est une monnaie d'échange, que faut... ça amène tout plein de questions au lieu de juste dire de quoi est-ce que j'ai envie. Là, maintenant, ce soir avec cette personne on se met à calculer, à réfléchir, à tout ça. Et je pense pas que ce soit la meilleure manière de débuter une relation. Alors, je ne suis pas non plus en, tra en train de dire « il faut coucher le premier soir ». Absolument pas. Je pense que c'est important d'écouter ce qui est juste à l'intérieur de soi. Pas en termes de règles qui vont euh, faire qu'on a la balle de notre camp ou qu'on garde le pouvoir ou qu'on... Euh, on ne risque pas d'être jugé ou d'avoir honte ou de tout ça. Pas quelque chose basé sur nos croyances et nos peurs, mais quelque chose basé sur notre désir. Est-ce que là, j'y suis prête Est-ce que j'en ai envie Est-ce que ça me paraît juste pour moi, avec là où j'en suis et là où on en est dans la relation Est-ce que j'ai envie qu'on apprenne à se connaître plus avant de partager ce moment vraiment fort d'intimité est-ce que j'ai envie justement de découvrir l'autre dans ce moment d'intimité et de voir comment ça se passe euh, à ce niveau-là Donc pour conclure, je pense vraiment qu'il n'y a pas de bon moment pour coucher. Mais je pense que certainement, certainement, certainement, la sexualité ne devrait pas être une monnaie d'échange, ne devrait pas être un truc qu'on retient jusqu'à ce que l'autre ait prouvé ou les mérité ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est une des raisons qui vient... Ouais, créer un climat compliqué dans la sexualité après en fait. Parce que du coup c'est un peu la même chose que... Ah bon, bah si t'as pas fait ci, du coup je vais pas coucher avec toi. Ou alors on enlève le sexe de... enfin de, Ça nous rentre dans des dynamiques compliquées et ça nous prive du plaisir de la liberté. Et moi c'est ça qui est vraiment important. Et, euh, et encore une fois quoi, si quelqu'un rappelle pas après avoir fait l'amour, c'est que c'est pas quelqu'un de toute manière avec qui on aurait envie qu'il nous rappelle et de tisser une relation. Ça me paraît juste logique en fait. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous êtes curieux à propos de ces appels de groupe, de comment travailler avec moi, de comment vraiment aller en profondeur pour remanier votre relation à la sexualité, à l'autre, au couple, n'hésitez pas à télécharger mon e-book qui est gratuit. Vous y trouverez aussi l'invitation vers un webinaire. Et c'est dans ce webinaire que je parle plus de la formation euh, où il y a justement ces fameux appels de groupe toutes les deux semaines en direct avec moi pour répondre vraiment à vos questions, pour, pour avancer ensemble. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur cette vidéo, à poser vos questions aussi sur cette vidéo, j'y répondrai dans la mesure du possible. Euh, à vous abonner à la chaîne, c'est un super soutien pour moi. À mettre un petit pouce, à sonner la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos et avoir les notifications. Et je vous souhaite une très très bonne journée ou soirée. On se retrouve très bientôt.